L'OSIRP aujourd'hui propose une garantie aidant qui est destinée aux salariés aidants. La garantie OSIRP aidant, c'est une garantie qui permet d'accompagner le salarié aidant tout au long euh, du processus. Alors, euh, au départ, lorsqu'il est salarié, euh, il a le droit justement à des services qui lui permettent euh, d'avoir un bilan psychosocial, euh, d'une aide administrative et euh, également de bénéficier de formations pour s'occuper de son proche euh, aidé. Lorsque la situation de l'aidant s'aggrave euh, et que le salarié est obligé de prendre euh, un congé proche aidant, il a droit à une indemnisation pécuniaire euh, journalière qui lui permet justement euh, de compenser cette perte fi financière. Et euh, dans un troisième temps, euh, la personne aidée a également le droit, euh, la possibilité justement d'avoir un capital qui est de 1000 euros qui est versé soit aux parents ou soit euh, aux conjoints lorsqu'ils sont en perte d'autonomie. Donc ce sont l'ensemble de ces services qui regroupent euh, la garantie aidant. Et il y a bien sûr d'autres services, et notamment euh, euh, le financement de services comme euh, l'aide à, à domicile, la prise en charge de garde de nuit ou euh, l'apport de repas au quotidien. Voilà, c'est euh, un panel de services qui est mis à disposition, euh, à la disposition du salarié aidant et de son proche aidé via la garantie au cirque aidant. C'est la première garantie, justement, qui permet d'avoir une aide financière pour le salarié aidant et pour son proche aidé. Et c'est la seule garantie jusqu'à présent sur les marchés qui propose cet aménagement-là.